Sur Elodie à table. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire des truffes en chocolat, mais celle-ci, elle va être garnie avec de l'écorce d'orange confite qu'on va faire maison. On va passer à la recette et on se retrouve à la fin. C'est parti. Voilà ce qu'il vous faut pour faire les oranges confites. On va couper les deux extrémités de l'orange et enfin on récupère les écorces. Les écorces sont prêtes, on va pouvoir passer à la cuisson. On va blanchir les écorces d'orange pour enlever un maximum d'amertume. Donc il faut faire bouillir, ensuite les égoutter, rincer à l'eau froide et répéter cette opération deux fois de plus. On verse le sucre et l'eau. On va obtenir un sirop. On rajoute les écorces d'orange et on laisse cuire 1h30 sur feu doux à surveiller. Voilà ce qu'il vous faut pour la ganache. Faites fondre votre chocolat au bain-marie ou au micro-ondes et je vous mets le lien du chocolat que j'ai utilisé en barre de description. On va verser le glucose dans la crème et on va laisser bien chauffer. Et pour avoir une belle ganache brillante et lisse, on va rajouter la crème en 3 ou 4 fois et on va bien émulsionner. On rajoute le beurre et on émulsionne de nouveau. On coupe nos écorces d'orange confite et on les ajoute à la ganache. On verse la ganache sur une plaque avec du papier cuisson. On étale bien le mélange sur la plaque avec une cuillère et on va mettre au frais pendant environ 30 minutes pour qu'elle fige légèrement. Voilà ce qu'il vous faut pour faire les truffes. Avec un couteau, on va détailler des rectangles dans la ganache. On va bouler la ganache. Et la mettre. Dans le cacao amer. Et voilà, des bonnes truffes comme on les aime. Et voilà, la recette est maintenant terminée. J'espère que cette recette vous a plu. Vous avez vu, c'est quand même assez facile de réaliser des truffes maison. En plus, elle est 100% maison, donc c'est encore mieux. C'est tellement meilleur. N'hésitez pas à commenter et à me dire si vous allez la réaliser à la maison de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, de partager, de liker et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut Salut les toqués, bienvenue sur Elodie à table. Aujourd'hui, je vous propose encore une recette de Noël et celle-ci, elle va être... Euh... Nulos Ouais, vraiment. Nulos. Ouais. Bon allez, on y va. Salut les toqués, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Elodie à table. Je propose de faire des trucs en chocolat. Arrêtez de me regarder celui <rire>